Okay. ta fille n'est pas que la somme d'une maladie. » Derrière, ça me parle de ton incapacité à... C'est ce que je disais en gros tout à l'heure. Ton incapacité à voir le négatif en positif, voir le positif dans le négatif. Parce que... Ok, c'est pas parce que tu la traites comme un petit chien blessé qui a tout le temps besoin de sa maman c'est le cas en gros c'est ce que je disais tout à l'heure elle vit sa propre expérience que tu ne pourras jamais comprendre toi tout ce que tu vois c'est ce que tu projettes sur son expérience et voilà ce à quoi je vais te mener ce vers quoi je vais porter mon regard en toi parce que si elle avait besoin de me poser une question elle l'aurait fait elle serait tombée sur ce live et elle l'aurait fait ça lui aurait parlé donc tout ce qui m'intéresse c'est et toi dans l'histoire ça te sert de me poser cette question sur ta fille Pourquoi tu parles d'une tierce personne pour me parler de toi Parce qu'en gros c'est ça les questions qui portent sur les autres personnes de manière générale. Donc, euh, oui, ça a plus ou moins un rapport, pour quand même répondre à ta question, oui, ça a plus ou moins un rapport entre le choc et euh, cette maladie. Mais c'est 1% de truc. C'est 1% de la signification de des facteurs inconscients qui ont créé cette problématique chez elle. Et en fait, ce n'est pas une problématique. C'est ça qui est prioritaire de dire. Ce que tu vois comme une maladie, comme une tare, même si c'est peut-être difficile à vivre, que ce soit pour elle ou en tant que parent pour toi, mais ça reste quelque chose qu'elle a voulu à un certain degré et qui lui permet d'acquérir quelque chose, de créer un chemin pour, pour son évolution à elle et pour l'évolution de sa communauté, la tienne. Son père, son grand-père, sa grand-mère, ses peut-être potentiels frères et sœurs, ses amis, son, son cadre professionnel. Qu'est-ce que tu esquives de toi pour ne pas me parler de toi De quoi tu me parles d'ailleurs réellement au-delà de ta fille, au-delà de ton rapport à ta fille, ce que tu projettes sur elle, c'est d'être inapte avec ce monde, essaie d'être inadapté à ce monde, pardon. Tu vois chez elle ta propre inadaptation à ce monde. Ce côté, je veux le quitter. Et la tristesse qui passe. Le fait d'être désespéré, c'est en toi. Pourquoi tu te refuses à construire quelque chose de bon pour toi, de bien pour toi Et là, ça va être pour le groupe. Euh... Ouais. On a la croyance qu'on peut sauver l'autre. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein, mais... J'ai fortement l'impression que je tourne en rond. On a l'impression qu'on peut sauver les autres à travers notre bienveillance. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que renvoie la structure de Corinne pour le coup. L'espoir. Ouais, c'est ça. C'est l'espoir. On a cette qualité d'avoir l'espoir. Quelque part. Qui prend forme sous. qui prend forme par l'intuition, la guidance.